Le secteur de l'aide à domicile, c'est vrai qu'on commence un peu à en parler. Elles ont souvent été euh, les grandes oubliées. Elles le sont toujours d'ailleurs, hein, de certaines mesures, puisque beaucoup, enfin, elles n'ont pas eu droit ni au Ségur et beaucoup euh, n'ont eu droit à aucune, à aucune mesure. Et c'est un secteur pour lequel on revendique déjà depuis longtemps euh, un travail euh, un peu plus reconnu, avec des qualifications reconnues, de meilleures rémunérations, des conditions de travail qui seraient un peu plus acceptables. Et c'est vrai que c'est secteur qui est en difficulté encore plus de recrutement aujourd'hui parce que la crise qu'on a vécue ont accentué on va dire ce sentiment d'être invisible et d'être méprisé et avec des salariés effectivement qui, bah, dont beaucoup démissionnent et de grosses difficultés à recruter oui Alors, pour certaines qui travaillent dans le milieu associatif, effectivement, il y, a, il y a eu des mesures de revalorisation, mais premièrement, elles sont insuffisantes. Elles sont... Euh euh, très inégal selon la catégorie, selon le métier, mais surtout euh, une grande partie de ce salariat, notamment ceux qui travaillent dans le secteur privé ou ceux qui travaillent euh, directement chez le particulier employeur n'ont absolument euh, obtenu aucune revalorisation salariale. Ça crée beaucoup de disparités entre les différents secteurs avec euh, oui des, des, des aides à domicile bah, qui essaient de rechercher un secteur où elles seront un peu plus reconnues, voire euh, d'essayer de travailler dans des EHPAD où là, euh, le Ségur a été mis en place. Il y a besoin déjà de toute urgence, et on le réclame déjà depuis longtemps, d'avoir une revalorisation des salaires qui soit significative, hein, et puis euh, une revalorisation, une prise en compte euh, dans le temps de travail, à la fois des temps de trajet, mais aussi une revalorisation des indemnités kilométriques qui peuvent être très faibles dans certains secteurs. Mais aussi travailler sur le temps de travail parce que pour beaucoup d'aides à domicile qui vont faire des journées avec une amplitude à rallonge vont avoir deux heures, trois heures rémunérées puisque justement les temps entre deux interventions ne seront pas pris en compte dans le temps de travail ni le temps de trajet d'ailleurs. C'est difficile du fait de l'organisation du travail où euh, les salariés travaillent seuls euh, au domicile des personnes. Euh, non pour sous, la plupart, euh, aucun collectif euh, pour se réunir, aucun temps de travail euh, en commun, autant, aucun temps d'échange. Donc euh, effectivement c'est un salariat euh, que la CGT a décidé de soutenir de manière euh, très active en termes de les aider à se rencontrer, à se réunir, à s'organiser et à se mobiliser parce que c'est un secteur effectivement qui est, qui est très difficile où, où l'isolement au travail euh, marque justement ces euh, difficultés de pouvoir pouvoir s'organiser, se mobiliser. Alors, le 23 septembre, c'est une journée de mobilisation de tout le secteur donc de l'aide, du maintien et du soin à domicile pour revendiquer des augmentations de salaire, pour revendiquer des conditions de travail qui soient correctes, y compris une durée du travail à 32 heures pour toutes, parce que si aujourd'hui certains salariés travaillent trop D'autres ne travaillent pas assez, puisque pour beaucoup, c'est du temps partiel qui leur est imposé. Avec des conditions de rémunération, il faut, faut savoir quand même que la moyenne des salaires dans ce secteur, c'est 900 euros par mois. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, une amplitude de travail qui, euh, qui est bien souvent supérieure à 10 ou 12 heures par jour.